Aujourd'hui, c'est le grand jour. Et comme tu le sais, la boîte de Pandore a été ouverte. Seul l'espoir y est resté. Va donner de l'espoir aux gens. Va, digne fils de Gagnoa. Va conquérir le monde. Mais avant tout, va voir ton père. Et parfois douté, mais j'ai jamais abandonné. Thank <laughs> you.